waouh il pique ce soleil bah oui on est en bretagne bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation des lunettes vision one de chez simalp donc tout nouveau modèle modèle tout récent et qui a la particularité d'être de pouvoir être personnalisable donc c'est un modèle qui est ultra léger on est sur 26 grammes je ne sais pas si vous vous rendez compte mais bref on les sent pas alors ce qui est vachement bien avec ces lunettes aussi c'est que vous avez la possibilité de les personnaliser, alors tout d'abord je vais vous montrer comment on fait pour les personnaliser, c'est parti sur mon écran, à tout de suite Voilà et ben bienvenue on est sur mon écran, donc sur le site de Simalp, je vous mettrai le lien dans la description et je vais vous montrer comment ça se passe pour personnaliser donc vos lunettes. Alors en ce moment 79,90 au lieu de 89,90, vous retrouverez encore une fois le lien dans la description c'est pas un lien affilié donc moi j'ai reçu le produit gratuitement mais euh, c'est pas un lien affilié donc je ne touche rien du tout sur le fait de euh, que vous cliquiez par le mon lien ou pas euh, alors comment on fait et eh ben il n'y a qu'à cliquer donc vous pouvez choisir le coloris de la monture le coloris de l'écran et le coloris de pont de nez, donc euh, vous faites vous faites vous pouvez vous amuser à faire des compositions euh, toutes plus originales les unes que les autres et rendre, voir ce que ça donne changer les couleurs des verres le, le, le bout du nez tac on peut, on peut changer un peu tout en fait sur sur sur les lunettes et pour se faire un modèle qui vraiment correspond à nos goûts euh, on peut aussi insérer euh, donc c'est un insert optique après il faut aller chez son opticien et puis se faire faire des verres à sa vue qui vont s'insérer dans, dans le dans les carreaux là et euh, comme ça si vous portez des lunettes et eh ben au moins vous pourrez toujours les mettre avec ces lunettes là euh, donc par contre vous avez aussi la possibilité de choisir des configurations qui sont déjà faites euh, voilà c'est une bonne idée d'avoir mis ça parce que moi voilà j'ai trouvé que celle-là était sympa et puis euh, du coup j'ai pris celle-ci euh, voilà donc euh, vous pouvez choisir aussi parmi ces modèles-là et voyez comme les champions sont stylés avec leurs lunettes Simal Vision One. Voilà. Et ben bah écoutez maintenant que vous savez comment on fait pour configurer sa lunette à son goût, je vais vous donner maintenant mon impression et on retourne dans la pelouse. À tout de suite. Voilà. Donc maintenant que vous savez personnaliser donc vos lunettes pour pouvoir choisir le modèle qui vous convient en fonction de vos couleurs et goûts préférés, et ben bah je vais vous présenter un peu de plus près la lunette. Alors ici vous avez un dispositif d'aération comme de l'autre côté donc ça c'est pour bien ventiler la lunette et ici aussi il y en a un petit système de ventilation les branches ici sont en carbone et le, la, la, la partie qui est ici est plutôt en, en est plutôt molle c'est du, euh, du caoutchouc et ça, ça rend le, la lunette vraiment très agréable et ça c'est vraiment un, un, un des points que j'ai vraiment le plus apprécié c'est le fait que on ne les sente pas et ça c'est euh, un peu gênant je trouve souvent sur les lunettes parce qu'au bout d'un moment avec la transpiration moi j'ai des douleurs ici et ici, alors il faut savoir que les lunettes, euh, j'en porte très très souvent parce que j'ai les yeux clairs et le soleil me fait très très vite mal aux yeux. Donc ça, c'est le point que j'ai vraiment le plus apprécié et ça vaut aussi quand on est en, euh, en vélo. Parce que je les ai utilisés aussi en vélo et ça tient bien, ça bouge bien l'air qui vient pas dans les yeux. C'est vraiment, enfin de ce point de vue-là, je les trouve vraiment super. Alors par contre ce que j'ai un petit peu moins apprécié c'est que moi j'aime bien aussi mettre mes lunettes sur la tête et là du coup en fait comme on, les branches sont faites de façon à bien serrer quand elles sont sur le nez bah, quand elles sont su... quand on met les lunettes sur la tête ça tient un petit peu moins bien donc ça c'est un petit peu un point négatif et l'autre point négatif aussi que je lui trouve c'est euh, l'avantage et l'inconvénient du look le look fait vraiment très très sportif c'est un look euh, voilà qui euh, ne plaira pas Peut-être pas à tout le monde, c'est parce que c'est des lunettes qui sont vraiment faites pour faire du sport et du vélo. Et bah du coup, à, au prix de 60 euros en ce moment, eh ben, les mettre comme ça pour aller dans la rue en tenue en tenue civile, ça fait peut-être un petit peu trop, un petit peu too much. Donc euh, moi, c'est un petit peu le point l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est le look hein, vraiment très très très hard sport. Euh, voilà, j'aime bien un peu plus de mixte. Euh, mais sinon, le côté personnalisable des couleurs et de la branche et le, le devant là qu'on sent pas et le poids très très léger voilà c'est quelque chose qui en fait quand même un bon produit donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse et aussi donc vous avez euh, eu la possibilité de gagner ce modèle via un jeu concours sur Facebook donc le jeu est maintenant terminé et donc c'est Mélanie Huon qui a gagné le jeu et le, donc sa paire de lunettes qui va être personnalisable donc Mélanie je t'invite à me contacter euh, en message privé pour que bah, tu puisses recevoir ta paire de lunettes et que je te donne toutes les modalités pour pouvoir la recevoir voilà bah écoutez si euh, vous voulez pas rater des futurs jeux concours comme ça n'hésitez pas à vous abonner à la page facebook et à la page instagram aussi parce que maintenant je suis actif sur instagram donc voilà bah écoutez moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo c'était françois bye bye